Bonjour, aujourd'hui on va étudier le cours de l'ostéologie de la face. Pour cela, on va aborder le plan suivant. Une introduction, la constitution osseuse de la face, la configuration externe de la face, la description des différentes os de la face, quelques applications cliniques et finir par une conclusion pour introduire la face est la partie antérieure de l'extrémité céphalique, comprise entre la ligne d'implantation du cuir chevelu et de l'os i Limite avec le crâne des cavités occupées par les organes du sens. Le squelette de la face entoure également les segments initiaux des organes digestifs et respiratoires constitution osseuse de la face. La face osseuse est formée de 13 os fixes qui sont le maxillaire, l'os digomatique, l'os lacrymal, cornée nasale inférieure, l'os nasal, inférieur, l'os palatin, tous ces os sont pairs, à l'exception du vomer, qui est impair et deux os mobiles qui sont la mandibule et l'os I8. La configuration externe de la face en vue antérieure, l'os frontal qui s'articule avec les différentes os de la face par différentes sutures, la suture fronto-nasale, la suture fronto-maxillaire, frontolacrimale, puis fronto puis fronto-ethmoïdale et la suture fronto-zygomatic. Les orbites qui abritent l'organe de la vision, l'œil, il est formé de plusieurs os de la face et du neurocrâne. L'orifice piriforme, qui est délimité par les deux os nasaux et les deux os maxillaires. La cavité buccale, qui est également délimitée par les deux os maxillaires, réunit l'un à l'autre par la suture intermaxillaire et la mandibule. On a trois orifices l'orifice supraorbitaire où passe le pédicule supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire où chemine le pédicule infraorbitaire et l'orifice montonnier où chemine le pédicule montonnier. Ils sont disposés sur la même ligne verticale, regardant vers l'avant, vers l'infini. Sur la vue latérale, le squelette de la tête présente deux parties. Une partie crânienne qui est large et ovoïde. On distingue d'avant en arrière l'os frontal, l'os parietal, l'os occipital, la grandelle du sphénoïde et l'écaille du temporal. Et une partie faciale qui est plus petite et irrégulière. À l'étage facial, on distingue l'os malaire qui est le pare latéral, l'os maxillaire et la mandibule. La mandibule où on reconnaît le processus condylaire et la branche montante de la mandibule. Le processus condylaire est séparé du processus coronuidien par l'incisure mandibulaire. On peut aussi voir le foramen mentonier qui laisse passer le pédicule mentonier. L'élément le plus en relief est constitué par l'os zygomatique qui constitue le pare-choc latéral. On peut aussi remarquer que l'os nasal constitue le pare-choc antérieur, qui explique la fréquence de ces lésions traumatiques lors d'un impact frontal sur le massif facial. Sur la vue inférieure, après ablation de la mandibule, il y a l'arcade dentaire supérieure faisant partie de l'os maxillaire formé en avant par le processus palatin de l'os maxillaire et en arrière par la lame horizontale de l'os palatin. À ce niveau, on peut voir en avant le foramen du grand incisif et en arrière, les deux foramen grand palatin. Plus en arrière, on a le paléosseux. Et en arrière du paléosseux, les deux foramen, les coanes séparés par le vomère. Latéralement, les deux processus pterygoïdes faisant partie de l'os sphénoïde. Entre les deux lames du processus pterygoïde existe la fosse pterygoïde. Et plus latéralement, on a les fosses infratemporales droites. Gauche. La description des os de la face en commençant par l'os maxillaire qui est un os pair pneumatisé qui présente sur sa face médiale le sinus maxillaire et qui a quatre faces. Une face antérieure sous-cutanée, caractérisée par l'existence d'un orifice infraorbitaire où chemine le pédicule infraorbitaire, une face orbitaire participant à la formation du plancher de l'orbite, une face infratemporale qu'on voit en retirant la mandibule en rapport avec le processus ptéricoïde et une face médiale après la coupe sagittale. Il présente également quatre processus. Un processus frontal, un processus zygomatique, un processus alvéolaire et un processus palatin qui participent à la constitution du palais osseux. En isolant l'os maxillaire, on voit ici le processus frontal en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire en vert qui porte L'arcade dentaire, dentaire supérieure présente différentes surélévations sur sa face antérieure, les jugomes. La plus saillante est celle en rouge, le jugome de la canine. De part et d'autre, on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine en arrière. Le processus palatin en rose qui participe à la formation du palais osseux. L'os zygomatique est un os pair et symétrique qui constitue le relief de la pommette et les traits latéralement est palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme, c'est le pare latéral de la face. Il présente deux faces. Une face latérale, jugale, et une face orbitaire, entéromédiale. Et il présente deux processus. Le processus frontal, et le processus zygomatique ou temporal qui participe à la formation de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal. L'os palatin. Sur cette coupe sagittale, on voit sa situation entre l'os maxillaire en avant, et le processus pterygoid de l'os en arrière. C'est un os pair et symétrique présentant deux segments, la lame perpendiculaire et la lame horizontale. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire et constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palais dur. L'os palatin présente aussi trois processus. Le processus sphénoïdal en arrière le processus orbitaire qu'on voit sur cette vue supérieure et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite et le processus pyramidal. En isolant l'os palatin, on peut revoir ces différents constituants. Nous, nous reconnaissons le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin et ici en rose, la lame horizontale et les différents processus, orbitaire en orange, sphénoïdal en rouge et pyramidale en arrière. Entre le processus sphénoidal et orbitaire existe la fente sphénopalatine, où passent les vaisseaux énergétiques destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal est un os paire et symétrique de forme quadrilatère, situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant, et la lame orbitaire de l'ethmoïde en arrière. Il présente deux faces. Une face latérale orbitaire et une face médiale. Et il présente également quatre bords. Le bord inférieur, le bord antérieur, le bord supérieur et le bord postérieur. On va commencer par décrire la face latérale ou orbitaire qui est divisée par une crête longitudinale dite crête lacrymale postérieure en deux versants, un versant postérieur et un versant antérieur. Le versant postérieur est aplati complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'ethmoïde. Le versant antérieur est creusé par une gouttière. Cette gouttière va former un sillon, le sillon lacrymal, qui se prolonge en bas par le canal lacrymonasal. Sur cette coupe sagittale, Passant par le septum nasal, on va retirer la lame perpendiculaire de l'ethnoïde pour voir la face médiale de l'os lacrymal. La face médiale de l'os lacrymal constitue l'une des structures de la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut réétudier ces différents constituants. On reconnaît ces différents bords, le bord supérieur, le bord antérieur, le bord inférieur et le bord postérieur, et aussi ses faces. Ici, on voit la face latérale, où on distingue en rose le versant antérieur qui constitue la fosse lacrymale qui se prolonge par le sillon lacrymal puis le canal lacrymonasal. Sur l'autre côté, il s'agit de la face médiale qui constitue l'un des constituants de la paroi latérale des fosses nasales. Le vomer est le seul os impair du massif facial supérieur. Il forme la partie postéro-inférieure du septum nasal, qu'on est en train de délimiter. Le septum nasal est formé d'éléments auxquels répond l'ovomère, le, le cartilage septal et l'ethmoïde salam perpendiculaire. Il présente deux faces, droite et gauche, et quatre bords. Un bord antérieur, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord supérieur. Les faces sont planes et parcourues par des sillons obliques en bas et en avant. Les plus creusés sont destinés en air et vaisseaux nasopalatins. Le bord inférieur répond aux constituants du palais dur. Le bord supérieur répond au corps du sphénoïde. Le bord antérieur est constitué de deux segments. Un segment inférieur répondant au cartilage septal et un segment supérieur répondant à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Le bord postérieur délimite les coanes. En isolant le vomère envoie les deux faces droite et gauche puis les différents bords le bord antérieur le bord inférieur le bord postérieur et le bord supérieur le bord supérieur en jaune elle est élargi, formant les ailes du vomère répondant aux sphénoïdes. L'os nasal est un os père et symétrique, il constitue le squelette osseux du dos du nez. C'est l'élément le plus prééminent sur la vue antérieure, il constitue le pare-choc antérieur. Il est constitué de deux faces et quatre bords, une face antérieure sous-cutanée, et une face postérieure constituée de deux segments. Ici en rouge, c'est l'étendue de l'os nasal, le segment inférieur en vert et le segment postérieur ici en bleu qui répond à l'épine nasale qu'on va délimiter en rose. Concernant les bords de l'os nasal, on a un bord latéral qui répond au processus frontal du maxillaire, un bord inférieur répondant au cartilage latéral du nez et participant à la délimitation de l'orifice périforme, un bord médial répondant à l'autre os nasale du côté opposé, et un bord supérieur répondant au bord nasal de l'os frontal. Le cornet nasal inférieur est un ospère en forme de lamelle qui présente deux faces, une face médiale convexe qui regarde vers le septum nasal et une face latérale concave qui délimite le nasal inférieur où s'ouvre le canal lacrymal. Et deux bords, un bord inférieur libre et un bord supérieur qui est articulé à ses deux extrémités, antérieur avec l'os maxillaire et postérieur avec l'os palatin. Il présente trois processus le processus lacrymal qui est antérieur, le processus ethmoïdal postérieur et le processus maxillaire. En isolant l'os, on peut voir la face latérale et les trois processus. Le processus antérieur en rose correspondant au processus lacrymal, le processus ethmoïdal en rouge correspondant au processus ethnoïdal et du bord supérieur se détache le processus en jaune, dit processus maxillaire. La mandibule est un os impair et médian. C'est le seul os mobile du massif craniofacial. Il a la forme d'un fer à cheval concave et ouvert en arrière. Il présente à décrire une partie centrale qui est le corps de la du bœuf et deux branches qui sont presque coudées à angle droit par rapport au corps. Le corps de la du bœuf est horizontal, arqué à concavité postérieure et qui présente deux faces. Une face antérieure sous-cutanée où on reconnaît une crête verticale médiale. Elle représente la soudure des deux ébauches primitives de l'os, la symphyse mentonnière. Plus bas, on reconnaît la protubérance mentonnière. Encore plus bas, les deux tubercules mentonniers. Un peu plus latéralement, les foramen mentonniers qui livre passage au pédicule, vaisseau et montonier, encore plus latéralement, la ligne oblique, en orange, qui représente un site de fixation de tout un ensemble de muscles. Concernant la face postérieure de, du corps de la mandibule, et les concaves au centre, on reconnaît la fosse sublinguale, une dépression qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, la fosse maxillaire qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaires. Et au-dessous, le tubercule génia qui donne insertion aux muscles génio et glosses Entre la fosse Sublingual et la fosse submaxillaire existe la ligne mielo-ioïdien des deux côtés qui donne insertion au muscle mielo-ioïdien. Le corps de la mandibule présente deux bords, un bord supérieur appelé alvéolaire creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents et un bord inférieur libre mousse sous-cutanée, qui donne insertion au muscle platysma La branche montante de la mandibule est rectangulaire à grand axe vertical qui présente deux faces, une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle massétaire. Et une face médiale qui présente à décrire plusieurs éléments. Le foramen mandibulaire, d'où pénètre le nerf alvéolaire inférieur, il peut être repéré par la lingula. C'est un repère d'anesthésie pour, le, pour les chirurgiens dentistes. Et on reconnaît également le sillon mandibulaire ou chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen montonnier. Il présente aussi quatre bords. Un bord antérieur qui se prolonge par la ligne oblique il est tranchant et fin. Un bord postérieur épais. Le bord inférieur en jaune et le bord supérieur qui présente à décrire le processus articulaire appelé processus candylaire et le processus coronoïde qui donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus, l'insusure mandibulaire. Oui, des applications cliniques. On va étudier la classification des fractures de la face, le fort 2 donne une mobilité du maxillaire par rapport au massif facial. Sur la reconstruction 3D, on a une fracture classée le fort 1 associée à une disjonction intermaxillaire montrée par la flèche rouge. La reconstruction sagittale objective bien le trait de la fracture horizontale qui sépare le plateau palatin et l'arcade dentaire supérieure du reste du massif facial. Le fort 2 donne une mobilité du maxillaire et du nez par rapport au crâne, avec stabilité des os zygomatiques. Elle est la plus fréquente, la reconstruction 3D montre l'aspect global de la fracture classée le fort 2, indiqué par les flèches en rouge. La reconstruction sagittale objective bien le trait de fracture oblique qui passe au niveau du bord infraorbitaire en avant et à mi-hauteur des processus pterygoides en arrière. Le fort 3 donne une mobilité du massif facial par rapport au crâne. Elle est la plus grave à haut risque neurologique. Elle est indiquée sur... La reconstruction 3D est sur la coupe sagittale par les flèches en vert. Les séquelles les plus fréquentes sont les calvicieux notamment du malaire, les asymétries faciales, les béances dentaires, la rétrusion du tiers moyen facial ainsi que les nophtalmies. Pour conclure, la face est située à la partie antérieure et inférieure de la tête osseuse. Le squelette de la face se divise en deux parties par rapport à la cavité buccale. Une partie inférieure, c'est le massif facial inférieur représenté par la mandibule. Et une partie supérieure, c'est le massif facial supérieur qui est composé de très haut, un seul et un père, qui est le vomère. Les autres sont pères et symétriques le maxillaire, l'os zygomatique, l'os nasal, l'os lacrymal, le palatin et le cornet nasal inférieur.